L'idée du défilé, c'est and Fire Project. Alors la mode aujourd'hui, c'est vrai que ça, ça évolue. Les tendances aujourd'hui, c'est beaucoup les carreaux. Alors, pour hommes comme pour femmes, que ce soit des, des tailleurs ou des costumes, Alors, moi, moi j'aime bien. Après, il y a aussi beaucoup de velours qui est ressorti, le jaune on a vu dans des défilé de Balenciaga, de, de Marc Jacobs, beaucoup le jaune. Alors pour moi aujourd'hui, je suis assez contente parce que c'est beaucoup de couleurs, c'est des matières nobles, des matières soft. Alors, ouais, je suis contente avec la collection de, de, cette, de cette saison. On voit énormément d'influencers qui prennent une grande place, qui défilent. Ce pas forcément des gens qui font 1m80, 1m qui sont grandes et longilines. Alors je pense qu'il y a encore plus d'ouverture et plus de personnes vont trouver encore leur place. On a vu dans certains défilés où il y avait des gens plus size qui défilaient. Alors je pense que ça ne va que, que, que s'ouvrir. J'ai créé et dessiné des robes de soirée, cocktail, et puis le titre de ma collection c'est « Les italiennes sont belles ». Alors du coup bien sûr, mais il y a 8 robes, 8 modèles qui vont défiler ce soir. Alors moi, je suis une femme, si j'appelle ça classique moderne, j'aime beaucoup les basiques et j'aime bien justement porter un accessoire qui est dans l'air du temps. Et puis euh, ma couleur préférée, ben, ça reste le rouge. D'accord. Le rouge, parce que voilà, c'est l'amour, c'est joli, le feu, tout ça, j'aime beaucoup le rouge. Les femmes, elles doivent être... Euh chic, classe et moderne, dans l'air du temps. On peut pas. Aujourd'hui, tout est revisité. On peut prendre un vêtement classique, un basique, mais avec les nouvelles tendances, on peut très bien l'habiller, mais surtout qu'elle restent avec leur propre personnalité. Et à chaque femme a un style. Le style, c'est quelque chose qui ne se démode pas. Pour moi, la mode, ça vaut vraiment, c'est quelque chose qu'on peut s'exprimer. Ce n'est pas quelque chose de besoin, mais ça reste une identité. Par exemple, à travers les vêtements, à travers un, un accessoire, on montre son caractère, on montre sa personnalité, et puis on montre ses goûts, en fait. On, c'est l'image de soi en fait, l'image de, de l'intérieur, parce qu'on ne peut pas toujours parler en marchant. Du coup, quand on voit, ben, on sait qui vous êtes et comment vous êtes. Juste un petit détail, ben, fait toute la différence. Ils peuvent très bien nous cerner quel genre de personne et qu'est-ce que tu Alors, pour moi j'aime beaucoup travailler par exemple pour des alliances avec le diamant. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très personnel depuis longtemps. Les personnes, elles aiment beaucoup avoir du diamant sur, sur leur bijoux. vraiment être à l'écoute et vraiment à, à l'écoute en fait de, de ce qui se passe et de, de suivre un peu l'air du temps et, et de s'adapter aux, aux personnes. Ce qui est important, c'est vraiment de se sentir bien, de trouver une pièce qui vous correspond et que vous pouvez vraiment porter tous les jours. J'ai décidé de lancer ma propre marque de cafetons de luxe qui sont faits à la main avec des tissus luxueux italiens de soie. J'ai deux types de tenues. J'ai le caftan qui est disons, très riche en détails et qui est plus pour les grandes occasions. Et j'ai les kimonos qui peuvent être portés tous les jours pour une soirée par-dessus une robe ou avec un jean et un débardeur. Chaque femme est différente et chaque femme doit porter ce qui lui chante et où est-ce qu'elle se trouve, elle est confortable, elle se trouve jolie, élégante et elle a confiance en elle. Je crois que la mode risque de beaucoup changer dans le sens où elle va devenir un peu plus intelligente. Donc on voit l'intelligence artificielle dans plusieurs industries et la mode va y passer aussi. L'intelligence artificielle va réussir à déterminer les tendances et réussir à influencer peut-être justement les créateurs à créer des nouveaux tissus des, des choses un peu plus euh, dans le synthétique mais je dirais peut-être plus sophistiquées dans le, la conception aussi je crois qu'il va y avoir des nouvelles techniques des nouvelles façons de faire les choses et ce qui est pas mauvais aussi parce qu'il faut penser aussi à l'impact que la mode a dans l'environnement et je crois que ça aussi ça va être de plus en plus important Bien sûr, n'hésitez pas à nous, nous suivre sur Instagram, Ice and Fire Project sur Instagram. Et si vous avez des idées ou vous connaissez des commerçants que vous voulez qu'on aille chez, chez eux, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire parce qu'on adore ça, on adore ben, montrer, faire découvrir des nouveaux, des nouveaux commerces, des nouveaux endroits.